Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce, cette porte ouverte virtuelle, nous aurions euh, évidemment bien préféré pouvoir vous, vous rencontrer, parce que la rencontre c'est important, et puis euh, sur une école comme l'Esprit qui est une école de, de langue et de, de relation, et eh bien évidemment que, rien de remplace une vraie rencontre, mais les choses sont ce qu'elles sont, et donc nous nous contenterons de vous présenter l'Esprit et de répondre à vos questions à distance. Voilà, je suis Vincent Goubier, je suis l'administrateur le, de l'Esprit, et puis je suis avec Sophie Allonnier, qui est assistante de direction à l'Esprit. L'Esprit est une école de l'Université catholique de Lyon qui existe depuis... Euh, qui a été fondée en 1968, donc, euh, qui a déjà une certaine antériorité. Euh, L'Université catholique de Lyon, peut-être certains d'entre vous ont assisté à la présentation qui a eu lieu de 11 à 12. En tout cas, vous avez un, un replay possible si vous souhaitez voir ce que c'est que l'Université catholique de Lyon. Euh, c'est donc une, une université... Euh, privé, pluridisciplinaire, situé au centre de l'île de Lyon, sur la presse avec deux campus à Lyon, le campus Saint-Paul et puis le campus Carnot, et puis un campus à Annecy. L'Université catholique de Lyon, en c'est six facultés, donc euh, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais on fait de la philosophie, de la psychologie, de la théologie, du management, des sciences, des, des langues. Et il faut que je parle plus fort ah, donc je vais parler plus fort. Donc on y fait des lettres, on y fait des langues, notamment, et donc ça m'amène à donc qui est une école de langue, de traduction de relations internationales, comme son nom l'indique. À l'université Catalina de Lyon, il y a aussi une unité de recherche qui s'appelle Science et Humanité, Confluence Science et Humanité, donc, euh, qui euh, traduit bien, selon traduit bien, l'esprit de l'université catholique, l'esprit de, de faire converger les disciplines euh, au service de nos étudiants. Et puis nous avons des campus qui sont récents, qui sont magnifiques, le campus Carnot sur lequel nous sommes, L'Esprit est, est un campus qui a été inauguré en 2005, ouvert en 2005 et le campus Saint-Paul en 2015. Donc un corps assez privilégié pour étudier juste à côté de la gare TH avec des trains, des métros, des tramways et des bus qui y arrivent. L'Esprit, c'est 380 étudiants à peu près euh, cette année. Euh, répartis sur cinq années de notre cursus dont on va vous parler. Nous avons trois formations différentes euh, dont euh, les bacs plus 4 et 5 sont potentiellement en alternance, donc peuvent être suivis en alternance. Voilà, donc Sophie va vous décrire un petit peu plus ces, ces trois parcours. Alors, au niveau du premier cycle, l'ESCI propose un double diplôme licence LEA, langue étrangère appliquée, qui est faite en convention avec l'université publique, et un type d'établissement, assistant communication traduction. Au niveau des cours de licence, ils sont tous intégrés dans le cursus, les étudiants euh, sont sur place, suivent les cours à l'estrie, ainsi que les examens, les notes sont communiquées à 2. au bout des trois ans, les étudiants peuvent donc avoir deux diplômes. La formation se fait en trois groupes de travail, donc français, anglais, plus ensuite soit l'allemand, le chinois ou l'espagnol et l'italien. Et dès la première année, les étudiants peuvent commencer une euh, quatrième langue à un niveau débutant. Parmi ces langues, on retrouve l'arabe, l'allemand, le russe, le chinois, le japonais et l'italien. Euh, au niveau du cursus, on a deux périodes de mobilité. Une première période de mobilité en première année qui est de 3 à 4 mois qui se fait en, en pays anglo-saxon, c'est un stage d'immersion socio-professionnelle. Donc le but de ce stage dans de s'en la langue et de la culture, les étudiants doivent trouver un emploi sur place de manière à avoir une première expérience professionnelle et pouvoir financer leur logement et leur vie sur place. Donc, pendant toute la première partie euh, du semestre à l'Istrie, ils vont avoir un accompagnement avec une responsable de stage et également différents ateliers qui vont leur permettre de monter leur projet petit à petit. Euh, le parcours euh, se termine en troisième année par un, une période de mobilité. donc C'est au deuxième semestre de troisième année où les étudiants ont la possibilité de partir 4 à 6 mois Soit en échange universitaire dans une université partenaire de l'Estrie ou de l'Université catholique de Lyon, soit de partir 4 à 6 mois en stage en entreprise à l'étranger. Euh, ce stage de troisième année est avec une convention de stage et les missions qui sont proposées aux étudiants font partie du référentiel de compétences de la formation. Et le, le premier cycle est axé sur deux axes la traduction et la communication. Au niveau euh, des euh, parcours, on retrouve à chaque fois un parcours formation qui est constitué des différents cours qui sont suivis par les étudiants avec différents blocs. Par exemple, pour le premier cycle, on va retrouver des blocs culture et affaires internationales, communication à l'international, documentation et traduction et un bloc plus spécifique sur les. les euh, des périodes de mobilité à l'étranger. Et en parallèle, les étudiants bénéficient d'un parcours accompagnement avec de la préparation académique, comme par exemple la, la, la formation intensive qu'ils suivent les quatre premières semaines de leur cursus en première année, qui est constituée d'une remise à niveau en langue, en français, et puis la découverte de certains outils comme. Euh, les techniques de recherche documentaire ou euh, recherche euh, en ligne qui vont le, leur permettre de se familiariser avec le monde universitaire. Ensuite, on a des préparations personnelles et professionnelles. Donc, ça va être la découverte de la traduction professionnelle ou l'innovation des réseaux sociaux. Et puis, des ateliers plus personnels où on va retrouver des choses comme... La prise de parole publique, la gestion du stress. Et enfin, un dernier module spécifique aux périodes de mobilité qui vont s'accompagner de plusieurs ateliers, comme nous avons vu en première année, sur euh, gérer ses démarches administratives, trouver un emploi en pays dans le euh, faire un CV en anglais. Euh, après une, euh, première, euh, une, un premier cycle à l'ESRI, nous proposons deux offres euh, de, de, de formation en BAC plus 5, avec deux spécialisations un en management interculturel, communication et événementiel, et un en traduction spécialisée et interprétation de liaison. Donc, comme le disait Lars-Samboulier, ces deux parcours sont ouverts non seulement en formation initiale, mais aussi en alternance. Il s'agit de deux titres qui ont été enregistrés au en niveau 7 RNCP, donc c'est le registre national des certifications professionnelles. Euh, au niveau du euh, cycle management interculturel, communication et événementiel, euh, donc on a une formation en deux ou trois langues, français, anglais, avec soit allemand, espagnol ou italien, ou uniquement euh, un binôme de langue français-anglais. Donc, ce programme est spécialisé en communication et en événementiel. On retrouve également deux périodes de mobilité. Donc, en quatrième année, euh, une période de stage de six mois à l'étranger dans le pays de la deuxième langue en entreprise. Donc, pour chaque zone euh, géographique, un responsable de stage peut aider les étudiants à trouver un stage. Nous avons beaucoup d'entreprises de, de, partenaires dans tous les pays d'Europe et ailleurs. Euh, les étudiants en cinquième année ont une période de stage qui est la mission professionnelle de fin d'études qui a lieu à partir du mois de mars et qui a une durée entre trois et six mois, et qui se soit en France, soit à l'étranger. Euh, le cycle, euh, deuxième cycle est un cycle très professionnalisant puisque les cours sont dispensés par, par des intervenants professionnels et ils ont beaucoup de, de travaux en groupe et des projets euh, concrets, notamment en cinquième année où les étudiants réalisent un défi pro, c'est-à-dire que toutes les années ils ont un, dé, un une mission auprès d'une organisation à but euh, humanitaire euh, qui euh, va leur permettre de travailler sur euh, une problématique durant toute l'année. Et en fin d'année, le, le défi se, se termine avec une soutenance durant laquelle les étudiants font part de leur préconisation à l'entreprise, enfin, à l'organisation. Euh, au niveau des organisations avec lesquelles nous avons travaillé, cette année, les étudiants travaillent pour WWF. Ils ont également travaillé pour électriciennes sans frontières et également pour Handicap international. Le parcours euh, Management Interculturel, communication événementielle, euh, au niveau du taux d'insertion, on a à peu près 85% d'insertion pro, c'est-à-dire que 85% des étudiants trouvent en emploi dans les six mois qui suivent l'obtention du titre. Et au niveau des missions pro, on a des, de nombreuses de nombreuses entreprises et de nombreux groupes. Donc le parcours formation au niveau du management, il est constitué de six blocs. Un premier bloc communication à l'international, un bloc élémentiel à l'international, un autre bloc pour tout ce qui est la création visuelle et la communication web, la gestion des outils informatiques, la gestion des projets internationaux et le management interculturel. Au niveau du parcours de traduction spécialisée et interprétation de liaison, comme pour le parcours management, c'est une formation qui se fait en deux ou trois langues de travail. Les mobilités les périodes de mobilité sont identiques, c'est-à-dire six mois en quatrième année et trois, six mois en cinquième année. Euh, il y a deux modules d'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer son agence de traduction et devenir traducteur indépendant. Comme pour le parcours management, les, euh, enfin, les intervenants qui, euh, qui euh, font les cours sont des intervenants professionnels. Donc la personne qui euh, fait le cours de traduction médicale et traducteur médical chez Sanofi, euh, c'est vraiment des, euh, des cours qui sont tournés vers, euh, vers le monde du travail. Euh, à la fin du, euh, du parcours de deuxième cycle, les étudiants peuvent avoir un, un certificat en interprétation de liaison, et tout comme le, le management interculturel communication événementielle, ils bénéficient de missions professionnelles dans de grands groupes avec de nombreuses entreprises partenaires. Euh, pour euh, le parcours formation, donc, on retrouve le, un bloc euh, traduction. Donc On fait de la traduction juridique, médicale, financière, technique. Toute la partie interprétation, donc interprétation de liaison. Tout ce qui est gestion d'outils de, de, de, de, technologiques avec euh, les logiciels de traduction assistés par ordinateur, les euh, logiciels de création visuelle. On a aussi la partie gestion de projet et entrepreneuriat, donc c'était tout ce qui est gérer une, une agence de traduction ou gestion d'un projet en auto-entrepreneur. Et on a également un blog communication interculturelle et transcréation. Comme au premier cycle, le deuxième cycle bénéficie d'un parcours d'accompagnement dans lequel on retrouve des préparations professionnelles, personnelles et la préparation aux périodes de mobilité à l'international. Les préparations, la préparation professionnelle, on a comme exemple les rencontres professionnelles qui sont organisées par le pôle entreprise. Euh, on a également des simulations d'entretien euh, au niveau RH. Voilà, donc on, vous avez euh, vu que nos, nos parcours sont très internationalisés, hein, donc c'est un axe fort de, de l'estrie évidemment. Euh, c'est aussi pour ça qu'un certain nombre de jeunes nous rejoignent, c'est parce qu'ils ont ce, ce goût des langues et, et de la découverte, de la mobilité. Donc, là sur la carte qui apparaît, ce sont les, les effectifs d'étudiants qui ont fait des stages dans euh, les différents pays avec les petits, les petits chiffres. Euh, donc, euh, voilà, ces effectifs sur les, les quelques dernières promotions qu'on a compilées. Donc, vous voyez que nos étudiants vont globalement aux quatre coins de la planète. Euh, avec, euh, bien sûr, euh, un focus particulier sur l'Europe. Peu d'étudiants sur l'Afrique, pas mal en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique euh, du Nord, et puis en Océanie, en Australie. Voilà, euh, ça ce sont les stages. On a aussi, comme on vous l'a dit tout à l'heure, des universités partenaires. Alors là, les, on en a 23 qui sont spécifiques à l'Estrie et à peu près 300 qui sont au niveau de, de l'UCLI. Euh, les 23 sont répartis en Europe, un petit peu en Chine, on en a trois en Chine et une au Mexique. Donc on a la plupart des universités partenaires dans lesquelles euh, vous pouvez effectuer une mobilité en troisième année, ce qu'on appelle une mobilité universitaire, un échange universitaire pour tout le semestre, le dernier semestre de licence, et eh bien elles sont en, en Europe. Alors, depuis cette année, on a mis en place l'alternance en quatrième et cinquième année, donc sur les deux parcours que vous a présentés Sophie. Donc les atouts de l'alternance, ils sont que sur ces années-là, vous, vous avez un double statut, vous êtes étudiant mais vous êtes en même temps salarié. Euh, donc ça vous permet de, de faire un va-et-vient entre l'entreprise et puis euh, vos cours et du coup de, de voir beaucoup plus vite à quoi correspondent les, les notions théoriques que vous pouvez acquérir puisque assez vite vous, vous envoyez l'application euh, vos, dans vos missions en entreprise donc ces, ces missions sont encadrées par d'une part un tuteur en entreprise bien sûr et puis un tuteur universitaire et... Euh, on vous accompagne à la recherche d'entreprises, donc euh, ça vous aide à trouver euh, des entreprises. Euh, au niveau, donc là, apparaît le rythme, j'aurais bien dit deux mots quand même sur le, le coût de l'alternance, sauf si on n'a plus trop de temps. Euh, voilà, donc l'alternance, il euh, n'y a pas de frais de scolarité, hein, donc il faut savoir qu'à l'Estrie, quand on n'est pas en alternance, il y a des frais de scolarité parce que nous sommes privés et puis... Euh, nous avons une, prise en une aide par l'État qui est relativement modeste. Hein. Donc nous sommes une structure privée à but non lucratif, mais malgré tout, euh, il faut faire tourner la boutique. Donc, ça nécessite des financements. Donc, quand on est en alternance, on ne paye pas de frais de scolarité et on est payé, on a une, une rémunération. Ça dépend de l'âge, ça dépend de différentes choses, mais euh, il y a une rémunération mensuelle de l'ordre de... 1 000 euros par mois, à peu près, entre 800 et 1 000, 1 200, ça dépend des, des, des entreprises, mais il voilà, faut, faut compter à peu près 1 000 euros par mois euh, sur les 12 mois du cursus, donc euh, ça permet de, de largement financer éventuellement d'ailleurs les, les prêts bancaires que l'on a pu souscrire pour financer les trois premières années. Voilà, nous sommes soit en apprentissage, soit en professionnalisation, ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous parce que les deux statuts sont très proches et, et, et vont d'ailleurs probablement converger dans les années à venir. Voilà, quelques mots sur le rythme d'alternance. Donc l'alternance est sur deux ans, euh, voilà, avec une semaine à l'estrie, et puis trois à quatre semaines en entreprise pendant les, les deux années, et vous avez les chiffres d'heures d'enseignement, donc je passe à la dépôt suivante. Alors, les atouts de l'Estrie. Alors, l'Estrie est une école universitaire, elle, elle appartient à, à l'Université catholique de Lyon, donc ça veut dire qu'il y a de la recherche, par exemple, qu'il y a aussi tout un, un réseau, de, on appartient à un réseau d'universités, L'Estrie, c'est évidemment une école où on vous accompagne, chacun d'entre vous, de façon personnelle, on vous connaît, on vous, on vous reconnaît, on vous appelle par vos prénoms, on vous reconnaît. Euh, on a un, un beau campus, ouvert en 2005, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des équipements spécialisés. Notre corps enseignant est un corps enseignant très diversifié, avec d'une part des enseignants-chercheurs, mais aussi des professionnels, comme l'a dit Sophie tout à l'heure. Et puis, il faut savoir que notre corps enseignant est vient des quatre coins de la planète lui aussi, donc on a une multiculturalité de nos enseignants très importante. On a des réseaux de partenaires, professionnels, universitaires, nos taux de réussite sont très bons en licence, ils sont de l'ordre de 90% de réussite en licence, et nos taux d'insertion sont aussi très bons. La vie étudiante est dynamique, si on a un petit peu de temps, Sophie vous en dit deux mots donc, au sein d'Estrie, nous avons un bureau des étudiants donc, qui est très actif. C'est le bureau des étudiants qui organise toutes les années la soirée de gala, qui euh, clôture la remise des diplômes euh, de nos certifiés. Et puis, euh, chaque année, les bureaux des étudiants euh, choisissent une association pour laquelle ils vont faire euh, des bonnes actions. Et tous les fonds de ces bonnes actions vont être versés à ces euh, différentes associations. Donc, par exemple, l'année dernière, c'est euh, l'association Violence Intrafamiliale euh, qui a été euh, bénéficiaire des fonds récoltés par euh, l'association, par le Bureau des étudiants, pardon. Et puis, euh, les étudiants ont également la possibilité de faire partie de la vie associative de l'Université catholique de Lyon, notamment euh, avec euh, une web radio, euh, une... Euh, une association qui s'appelle New Locals, qui est euh, dirigée sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, développement, durable. développement durable, et puis j'en oublie certainement d'autres. Oui, il y a des associations de musique, de sport. Et il y a théâtre, et il y a différentes activités, et puis il y a aussi des tas de sports. Il faut savoir que quand on est dans le monde universitaire, on a de grandes facilités à pouvoir exercer un sport dans des très bonnes conditions, euh, voilà, y compris des sports... Euh, parfois un petit peu plus difficile d'accès dans, dans un autre contexte. Donc, nous allons passer à la, au volet candidature. Donc, pour candidater à l'Estrie en première année, la procédure euh, qu'il faut suivre, c'est Parcoursup. Donc, euh, Parcoursup, va, euh, Parcoursup va ouvrir le 21 décembre. À partir du mois de janvier, vous pourrez euh, faire vos voeux. Au niveau du recrutement, nous regardons, nous étudions en priorité vos notes en langue et en français et nous attachons un soin particulier également à l'étude de votre lettre de motivation et de votre CV. Euh, les admissions parallèles sont également possibles à l'Estrie en deuxième et troisième année. À ce moment-là, il faut faire votre candidature sur notre site Internet. Au niveau des candidatures en quatrième année pour le parcours management interculturel, communication événementielle ou traduction spécialisée, un formulaire en ligne est à remplir sur notre site et vous devez l'accompagner des différentes pièces comme vos notes obtenues dans le supérieur, les CV, lettre de motivation. Pour nos prochaines rencontres, nous aurons trois prochaines journées portes ouvertes en espérant que nous pourrons les faire en présentiel. Donc la prochaine sera le samedi 16 janvier de 9h30 à 17h30, la seconde le 27 février et la dernière le 27 mars. Donc nous allons maintenant répondre aux différentes questions que nous avons eues sur le chat. Euh, donc, j'ai une question de Pierrick. L'Estrie va m'aider pour trouver mon stage. Combien de temps à l'avance faut-il s'y prendre pour rechercher son stage Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous avons une équipe de responsables de stage par zone géographique qui peuvent vous aider à vous placer en entreprise si vous le souhaitez. Euh, donc l'étudiant a deux possibilités par rapport au stage, soit euh, chercher leur stage, soit chercher son stage par lui-même, soit demander l'aide de l'Estrie. À ce moment-là, des rencontres se font avec euh, les responsables de stage et en fonction bah, du profil euh, de l'étudiant, de son projet professionnel et du secteur d'activité qui l'intéresse, on va lui proposer des stages dans telle ou telle entreprise. Nous avons une autre question de Théo qui dit « Doit-on faire l'alternance de deux ans dans la même entreprise ?» Oui, généralement c'est le cas. C'est votre intérêt d'abord euh, parce que c'est parce que un programme qui est prévu sur les deux années et le fait de pouvoir avoir sa mission dans la même entreprise et donne une, une continuité et une progression plus intéressante. De plus, euh, pour signer un contrat d'alternance, il faut que ça se termine par un diplôme. Euh, et en, en fin de quatrième année, il n'y a pas de diplôme. Donc normalement, une entreprise ne peut pas signer un contrat seulement pour la quatrième année. Elle pourrait en signer un seulement pour la cinquième éventuellement. Mais nous, on a prévu notre parcours sur les deux années... Et nos étudiants, euh, sont, ceux qui sont actuellement en alternance, sont tous euh, dans la même entreprise pour les deux années euh, à venir. Ensuite, nous avons une question de Pierrick qui nous demande combien coûte l'école. Donc, les frais de scolarité s'élèvent entre 4 500 et 7 500 euros par an en fonction du quotient familial des parents. Au niveau des aides financières que les étudiants peuvent obtenir, il y a bien sûr la bourse CRUS qui doit être demandée chaque année à partir du mois de janvier, donc directement sur le site du CRUS, c'est www.crus.fr. Au niveau de l'Université catholique de Lyon, nous proposons également une bourse d'accueil qui est réservée aux étudiants de première année. Donc, lors de l'inscription de l'étudiant, tous les renseignements concernant la constitution du dossier de bourse vont leur être donnés et en général, le dossier est à rendre pour la mi-juillet. Et ensuite, au niveau des périodes de mobilité, les étudiants peuvent bénéficier de deux types de bourses, soit la bourse Erasmus+, qui est donnée par la Commission européenne, soit euh, la bourse régionale de mobilité internationale, qui est allouée par la région Auvergne-Renade. Je vais, je vais rajouter deux mots, Sophie. Euh, donc, euh, on est une école euh, qui a des coûts de scolarité, qui ne sont pas négligeables. Hein. Euh, Sophie vous en a donner un aperçu euh, qui sont en fonction, en fonction quand même du coefficient familial, hein, donc euh, cette année ça démarre un petit peu en dessous de 4000 et euh, voilà donc euh, par contre ce, ce que je voudrais dire c'est que euh, du, du fait que nous avons l'alternance en fin de cursus pour deux années, euh, et bien, euh, si euh, vous allez voir votre banque en lui demandant de vous prêter l'équivalent du coût de scolarité des trois premières années, donc mettons entre 18 000 et 20 000 euros, elle va vous prêter ça bien volontiers déjà, à un taux euh, dérisoire inférieur à 1 et, et vous n'aurez à rembourser que quand vous commencerez à gagner de l'argent. Euh, C'est ça le principe du prêt étudiant. Et, et comme en alternance, vous allez gagner 1 000 euros par mois, donc... Euh, à minima, enfin 800 ou 1000 euros par mois, donc à minima 10 000 euros la première année, 10 000 la seconde, et eh bien ce que vous avez emprunté pour financer votre, vos trois premières années, vous allez pouvoir le rembourser pendant les deux années suivantes. Donc il faut quand même savoir que grâce à l'alternance, même si notre école a un coût de scolarité pour les parcours classiques en statut étudiant, bah, les étudiants qui qui n'ont pas forcément les moyens de, de financer ça, peuvent euh, le faire grâce à cette alternance qui n'a pas de frais de scolarité. Hein. Je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Il n'y a pas de frais de scolarité et vous gagnez 1 000 euros par mois. Donc, euh, ça change la donne. Ensuite, nous avons une question de Robin qui nous dit « La licence LEA peut être obtenue à l'université. Dès lors, pourquoi intégrer l'Estrie en première année ?» Euh, euh, et bien, alors, à l'Estrie, comme euh, précédem précédemment dit, euh, en premier cycle, vous avez l'obtention de la licence LEA, mais également euh, du titre d'assistant communication traduction, c'est-à-dire que dans le cursus de l'Estrie, vous allez retrouver des cours qui vont être spécifiques à l'Estrie et que vous n'allez pas retrouver en licence LEA. Euh, vous avez également euh, une première mobilité dès la première année qui n'est pas euh, offerte en licence LEA et ensuite euh, les STRI, euh, ce sont des petits groupes d'étudiants c'est à dire que la promotion de première année c'est environ 120 étudiants qui sont subdivisés en groupes et en sous-groupes en fonction des cours euh, vous avez aussi un certain accompagnement c'est à dire que euh, vous avez un responsable de premier cycle qui est là pour vous suivre ainsi que des responsables de stage qui sont là pour vous encadrer et vous aider pour les périodes de mobilité. Et je rajoute également, très important, que l'assiduité est obligatoire à l'ESTRI, qu'il y a le contrôle des absences à chaque fois. Voilà, donc euh, je, euh, à tout ce qu'a dit Sophie, euh, j'insisterai sur le fait qu'effectivement, c'est une bonne question, une licence LEA peut être obtenue dans une université publique, ce que rajoute l'Estrie, euh, c'est ce qu'a dit Sophie, c'est-à-dire l'insertion, le, le, l'immersion en, en pays anglo saxon en première année et puis surtout un accompagnement très précis, très personnalisé qui fait que, ce qui explique d'ailleurs les taux de réussite que nous avons à l'Estrie et qui ne sont pas ceux l'université de, de, publique. Ensuite, nous avons une question de Clotilde qui demande quel est le niveau en langue attendu pour entrer à l'Estrie donc en général, en première année, c'est un, un niveau B1 qui est attendu, c'est-à-dire un niveau fin de terminale, en sachant qu'avec les périodes de mobilité à l'étranger, à la fin de la troisième année, normalement tous les étudiants ont un niveau C1. Voilà, il faut bien comprendre que l'Estrie, une de ses spécificités, c'est qu'on a trois langues de travail. Parmi ces trois, il y en a deux qui sont imposées, c'est le français et l'anglais, la troisième, c'est une des langues que vous avez travaillées en terminale en, en deuxième langue, euh, donc l'allemand, l'italien, l'espagnol ou le chinois, et que les cours sont euh, immédiatement donnés dans ces langues. Donc euh, l'estrie ne fait que très peu de cours de langue. Il y en a en début de cursus et puis très vite ça devient des cours en langue. Donc il faut une maîtrise suffisante de la langue pour pouvoir suivre les enseignements euh, et c'est pour ça que nous avons une sélection qui est essentiellement basée sur le niveau de langue. Nous avons une autre question. En master, il n'est pas possible de continuer à étudier le chinois oui, effectivement, euh, pour l'instant, euh, faute de candidats, alors ce n'est pas, pas pour d'autres raisons, parce qu'au départ ça avait été mis en place et puis ça a été arrêté, faute de candidats, donc le, le chinois, en tout cas nous, nous sommes désireux de développer davantage le chinois, mais euh, encore faut-il qu'il y ait des étudiants et pour l'instant les effectifs euh, sont très faibles, donc... Euh, ça, ça limite les possibilités de mettre en place des, des groupes de Chinois. Euh, Est-ce que j'ai d'autres questions euh, Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. En tout cas, si vous en avez, nous sommes à votre disponibilité toute l'après-midi jusqu'à 17h30 pour répondre à votre chat. Il y a plein de questions okay. Alors il paraît qu'il y a plein de questions, donc on va essayer de trouver Alors, les questions. J'en profite pour vous dire que voilà, nos portes ne sont pas ouvertes que malgré le nom de cet après-midi ou de cette journée, mais par contre, n'hésitez quand même pas à prendre rendez-vous pour venir nous voir si vous le souhaitez. Nous recevons les, les candidats et leurs familles qui le demandent, donc nous pouvons, moi je suis prêt à recevoir euh, les personnes qui, qui s'interrogent, qui veulent un conseil, euh, nous, nous sommes, euh, nous sommes de, des conseillers, je ne dirais pas totalement désintéressés, mais en tout cas, on essaye d'être objectifs et si on pense que l'Estrie n'est pas pour vous, on ne va pas vous, vous pousser à venir à l'Estrie. Donc, euh, on essaye de vous donner un conseil. Euh, on connaît bien, hein, moi, ça fait pas mal d'années euh, que je suis dans le système, donc je connais quand même assez bien le monde de l'enseignement supérieur, et mon objectif n'est pas de remplir à tout prix les stries. on n'a pas de problème de remplissage entre guillemets, donc on ne cherche pas des candidats à tout prix, mais par contre de, de vous aider, notre vocation c'est quand même d'aider nos jeunes à, à trouver ce pour quoi ils sont faits et, et à le faire, ce n'est pas de, de les forcer à faire quelque chose qui n'est pas fait pour eux. D'accord, bon désolé, il y a plein de questions en fait, le curseur s'était bloqué. Donc j'ai une autre question, au niveau de l'alternance, quels sont les effectifs actuels, qui sont les responsables d'alternance Alors les effectifs actuels sont faibles, on a ouvert cette année, c'était une année euh, difficile, hein. Je, tout le monde en est bien conscient pour euh, ouvrir, donc on a ouvert cette année, donc cette année on a ouvert avec euh, 15 étudiants, Enfin, 16, mais, mais là, déjà arrêté, donc ça fait 15. 15 étudiants, 5 sur le parcours SIL et 10 sur le parcours Miss. Donc euh, voilà. Donc une quinzaine d'étudiants pour un démarrage, on, on est assez content. On aurait aimé un peu plus, bien sûr, mais on pense que dans les années à venir, on va atteindre notre objectif, qui n'est pas d'avoir euh, 50 étudiants en alternance, hein, mais c'est d'en avoir. Euh, une vingtaine, entre 20 et 30 par diplôme en alternance. Donc je pense que dès l'année prochaine, on en aura plus, et puis que ça va monter progressivement. Ensuite, j'ai une autre question de Marceau qui dit « Si j'ai bien suivi, le titre obtenu est niveau 7 au RNCP en 5 ans. Certaines écoles aboutissent à un niveau 6 au bout de 5 ans. Comment s'explique la différence de niveau et quelles sont les conséquences concrètes sur le marché du travail ?» Alors, le niveau 7, c'est ce qui s'appelait avant le, le niveau 1, hein, ça a changé. Euh, donc, c'est le, le niveau normal d'un bac plus 5. Hein, donc, euh, un ingénieur est à ce niveau-là, une école de management, euh, une école de commerce en 5 ans, une grande école. Toutes les grandes écoles sont à niveau 7. Hein, donc, euh, c'est le niveau bac plus 5 normal. Alors après, il euh, y a des exceptions à ça. Quelles conséquences ben, Quand vous arrivez à, avec un niveau 7 sur le marché du travail, vous êtes positionné d'emblée sur un statut cadre. C'est ça qui est, qui est une différence importante. C'est recherché par un certain nombre d'entre vous. Euh, Ce n'est pas toujours euh, un absolu. Hein, D'être cadre, ça, ça, ça peut ne pas vous garder à grand-chose dans certaines entreprises ou dans certains cas. Il ne faut pas viser à tout prix cela. Mais un niveau 7, c'est un bac plus 5, comme une école d'ingé ou comme une école de management. Donc voilà, on est à ce niveau-là, comme un master. Un master, c'est un niveau 7. Donc, euh, nous, on est niveau master. Ensuite, Tara nous demande si en parallèle d'une autre licence au sein de l'UCLI, psycho, droit, etc., on peut suivre des cours d'anglais à l'ESTRIF. Alors, la réponse est Non. Euh, pas d'anglais, l'Estrie assure l'anglais pour d'autres parcours de l'UCLI. Donc, euh, euh, vous ne pouvez pas suivre les cours d'anglais de l'Estrie, mais vous pouvez avoir les profs de l'Estrie qui sont, qui sont chez vous, en fait, qui sont pour vous. Donc, dans certains parcours de l'UCLI, c'est l'Estrie qui, qui gère les cours d'anglais et d'ailleurs d'autres langues, le chinois, par exemple, euh, aussi dans, à l'ESDES. Euh, donc voilà, donc par contre, euh, pour d'autres langues plus rares, il arrive que nous accueillions des cours des étudiants d'autres cursus. Par exemple, je crois, des étudiants de lettres euh, qui viennent suivre des cours de... Euh, ils viennent en italien. Voilà, en italien, et puis je sais qu'il y a aussi des étudiants psycho qui viennent en japonais. En japonais, oui. En sachant que le suivi des cours est possible, il faut que votre emploi du temps soit compatible avec celui de l'Estrée. Voilà, ce qui n'est pas toujours simple. Euh, J'ai une autre question. Pour le master traduction, est-il préférable de suivre un parcours bilingue ou trilingue euh, Moi, je dirais trilingue. Évidemment, quand vous maîtrisez trois langues de travail, euh, vous avez un atout supplémentaire par rapport à celui qui n'en maîtrise que deux. Aujourd'hui, être capable de travailler en français, et en anglais, ce n'est pas, pas le cas général, mais enfin, ce n'est pas rare quand même. Hein. La plupart des étudiants euh, qui sortent de, des parcours BAC plus 5 sont censés, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, sont censés euh, être capables de travailler en français et en anglais. Si vous êtes capable de travailler en français, en anglais et en allemand, en espagnol, en italien, bah vous avez un atout supplémentaire. Donc, euh, nous, l'Estrie, le, depuis toujours, est une école avec trois langues de travail. C'est une de nos fiertés, c'est aussi une de nos contraintes, parce qu'effectivement, on ne peut pas recruter plus, en sortie de bac, en post-bac, on ne peut pas recruter des étudiants qui ne maîtrisent pas suffisamment leur, leur deuxième langue. Euh, donc, ça, ça réduit le champ des possibles, c'est bien évident, mais... Si, si la question est posée en termes de « a-t-on intérêt ?», la réponse est clairement oui. On a intérêt à garder trois langues de travail. On fait la différence quand on a trois langues avec celui qui n'en a que deux. Une autre question. Avoir étudié à l'étranger, est-il obligatoire pour entrer en quatrième année Non, avoir étudié à l'étranger n'est pas obligatoire, puisqu'on vous a dit que chez nous, en troisième année, on a à peu près un... Un tiers de la promo qui part en mobilité universitaire, donc qui va faire un semestre en université étrangère, et les deux autres tiers font des stages à l'étranger, donc ils n'ont pas étudié à l'étranger. Par contre, ils sont passés par l'étranger, ils ont eu un, une expérience internationale, et ça c'est important, c'est très important. Alors, il y a quelques étudiants qui nous rejoignent en quatrième année qui n'ont pas fait ça, je pense que ce sont vraiment des exceptions, euh, la vocation de l'Estrie, vous l'avez compris, c'est l'international et voilà, c'est un, un handicap de ne pas être allé à l'étranger quand on vient en quatrième année à l'Estrie. Ensuite, une question d'Alain qui nous demande quelle est la procédure d'inscription pour un étudiant étranger alors, si vous souhaitez intégrer euh, le premier cycle, la procédure d'inscription sur euh, Campus France est obligatoire pour un étudiant étranger. Donc, euh, soyez bien vigilantes, car il y a une date limite pour cette inscription qui est mi-décembre. Donc, si jamais euh, vous faites votre... Euh, aux demandes d'instruction après cette date, votre demande ne pourra pas être prise en compte. En revanche, pour les étudiants étrangers qui souhaitent un, un, intégrer un master, un niveau master, donc le deuxième cycle, la procédure Campus France n'est pas obligatoire. Euh, une autre question. Alors, comment se sont passés les cours durant... Euh, le confinement et la COVID Alors, durant le confinement, euh, les cours ont été mis en ligne. Euh, donc, pendant la première période de confinement, euh, les cours ont été tous mis en ligne, euh, avec des outils comme ceux que nous utilisons en ce moment, d'ailleurs. Euh, voilà, donc ça ne s'est pas trop mal passé. Les examens aussi ont été proposés en ligne. Euh, donc voilà, ça c'était la, la période du printemps dernier. Euh, cette année, nous avons retrouvé les étudiants en septembre, euh, et à l'Estrie, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, il y a une spécificité, c'est que même si nous avons 120 étudiants, nous n'avons euh, pas de cours en amphi avec la totalité des étudiants ensemble. Euh, donc, à minima, ils sont coupés en deux groupes, ils sont répartis, je devrais dire, plutôt en deux groupes. Donc euh, au maximum, on en a une soixantaine ensemble. Il n'y a pas de cours à 120. Ce qui fait que même avec les mesures de distanciation, compte tenu des salles et des amphis que nous avons, nous avons réussi à organiser la plupart des cours en présentiel euh, lors de cette rentrée. Et puis là, une bah, deuxième phase de confinement est arrivée et nous avons euh, remis tout le monde à distance. Euh, donc euh, actuellement, nos étudiants sont à distance. Alors il semblerait que, que le Premier ministre ait annoncé euh, hier soir et ce matin, et notre président aussi, qu'il reviendrait peut-être le 4 janvier. Euh, on s'attendait plutôt à les retrouver vers le 4 février, mais il, il semblerait que... Euh, l'ouverture des universités va être avancée par rapport aux derniers éléments dont nous disposions donc on navigue un petit peu à vue les cours en ligne se passent bien euh, Voilà, il faut aussi qu'on qu vous rappelle qu'à l'Estrie il y a beaucoup de cours en langue hein. donc les cours en langue c'est parfois avec des effectifs qui sont relativement modestes euh, on a beaucoup d'hispanisants donc on a un minimum à minima deux ou trois groupes euh, d'étudiants euh, dont la troisième langue de travail, c'est l'espagnol. Et par contre, on a moins d'italianisants, moins de germanistes et moins de sinisants, comme vous pouvez l'imaginer. Donc euh, là, les cours sont en petits groupes et en tout petits groupes parfois, et même en ligne, euh, ça se passe euh, très bien parce que chaque étudiant est, est connu de son enseignant. En plus, on a eu quand même la période de septembre où on a pu faire connaissance avec nos étudiants, notamment ceux de première année qu'on ne connaissait pas trop, pas du tout même. Donc euh, voilà, donc, après ils sont repérés. Hier, j'ai discuté avec une enseignante qui, qui ne connaissait ses étudiants que depuis euh, septembre, mais qui malgré tout avait très bien en tête, qui était bien à son cours, qui... Voilà, donc... Euh, on vous a dit tout à l'heure qu'on était dans une école où c'est très personnalisé, donc nous, nous, nous vous repérons, nous, ça a des avantages, parfois pour certains ça peut d'ailleurs présenter des inconvénients, mais bon, euh, voilà, nous vous appelons par vos prénoms quand vous, nous vous croisons, euh, donc euh, voilà, vous n'êtes pas des inconnus, c'est une différence peut-être avec d'autres lieux que tout à l'heure on répondait à cette question vous n'êtes pas des numéros, vous n'êtes pas des inconnus on vous, on vous accompagne on vous appuie on vous surveille parfois on s'assure que vous êtes bien là même, même à distance on vous appelle si s'avère qu'on vous perd un petit peu voilà vous êtes vous êtes soigné on va dire, donc, euh, c'est un des avantages. Et, et quand euh, le confinement euh, nous tombe dessus, eh bien, euh, nous suivons assez bien ce qui se passe. Alors, on a deux questions qui se on rejoignent. La spécialité LLCE est un, un atout lors de la sélection des étudiants de première année et y a-t-il des options à faire pour mieux valoriser son dossier donc, les, au niveau des options en terminale, il n'y a aucune option qui est obligatoire pour intégrer l'esprit Après, il y en a certaines, notamment comme la LFCE, qui sont plus préconisées. Voilà, ce n'est pas une question d'options. Voilà, vous comprenez un peu l'esprit de l'école, je pense, hein, euh, que Pour euh, nous, nous rejoindre, il faut nous, nous convaincre que vous avez un goût particulier pour les langues, que vous avez... les langues, c'est un outil, un outil de relation, donc vous êtes quelqu'un qui aime être en relation, que vous avez une certaine mobilité euh, intellectuelle, géographique aussi bien sûr, mais intellectuelle, que vous êtes capable de vous intéresser à comment pense quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, euh, qui ne pensera pas comme vous de toute façon. Donc c'est un peu c ça, euh, c'est ces profils-là que l'on recherche. Et je pense que ces profils-là ont un bel avenir devant eux parce que les, les problématiques, le Covid, ça en est un exemple absolument flagrant, mais les problématiques qui, qui vous attendent, vous les, les jeunes qui arrivez derrière nous, euh, sont des problématiques mondiales. Hein, vous voyez bien avec le Covid, euh, donc, euh, ou la Covid, peu importe. Euh, donc, euh, les problématiques de réchauffement climatique, on peut faire ce qu'on veut dans son village, euh, ça ne changera pas la, la face du monde. Hein, C'est des problématiques mondiales. Donc, moi, je suis convaincu que des jeunes qui ont le goût des langues, qui sont capables de communiquer dans plusieurs langues, qui ont le goût de la rencontre, qui ont le goût de la mobilité, de, du déplacement, au sens aussi philosophique aussi, c'est-à-dire je me déplace, je, je sors de mon cadre à moi, de mon, de mon petit confort, de, de ma façon de voir le monde pour m'intéresser à la façon dont l'autre le voit. Je pense que ces jeunes-là euh, seront des, des acteurs du changement inévitable qui, qui nous attend, des acteurs importants, auront des atouts importants pour, pour changer le monde. Donc moi, mon ambition, c'est de faire de vous des, des change-makers, comme disent certains, euh, des gens qui vont euh, être des acteurs qui comptent dans le, dans le, le monde de demain. C'est beau hein, ce que je raconte. Ensuite, une autre question de Julia qui demande combien d'étudiants seront sélectionnés pour le master en alternance, traduction, spécialisée interprétation, et liaison et qui ajoute qu'elle aura un diplôme étranger, donc une licence. Comment se passe le processus de sélection Alors, le processus de sélection, c'est un jury, un jury qui cette année n'a pas pu avoir lieu avec des entretiens, mais l'objectif c'est que nous vous rencontrions, donc c'est qu'il y ait des entretiens. Euh, on n'a pas pu les réaliser cette année, mais euh, j'espère qu'on pourra les réaliser l'an prochain. Donc le processus de sélection, c'est une sélection sur dossier. Et puis, euh, une, une, voilà, donc on, sur dossier, on retient un certain nombre de candidats qu'on déclare admissibles. Et puis euh, ensuite, on les convoque à des entretiens. Et à l'issue de ces entretiens, certains admissibles deviennent des admis et d'autres... Euh, Vont, vont voir ailleurs parce qu'on ne les retient pas forcément. Et je crois que j'ai oublié la moitié de la question. C'était quoi l'autre partie de la question euh, Combien de personnes euh, seraient intégrées au parcours euh, traduction spécialisée Alors, enfin, on n'a pas, euh, voilà, pas de, de limite. L une des limites de l'alternance, c'est qu'il faut trouver une entreprise. Hein. Donc, nous, on vous aide à la trouver on a un réseau d'entreprises qui nous fait confiance. Mais, si vous ne trouvez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas faire d'alternance. Donc, au jour d'aujourd'hui, la limite, elle est là. C'est-à-dire que, pour l'instant, quand on a sélectionné les candidats, tous ceux qui ont trouvé une entreprise derrière sont avec nous. Et puis, il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas trouvé d'entreprise dans un temps suffisamment court et qui, donc, nous ont quittés après avoir suivi quelques cours ici, donc on vous laisse du temps, hein, la, les, la réglementation vous laisse du temps elle aussi, donc euh, vous avez le droit de, de prendre du temps, on a encore 10 minutes je vois pour vous parler, donc euh, nous aussi on va prendre les 10 minutes qui nous restent, et euh, euh, voilà, donc vous pouvez démarrer, même si vous n'avez pas d'entreprise, vous pouvez démarrer avec nous si on vous a euh, admis, et puis vous, il vous reste encore deux mois à peu près là, les étudiants qui n'ont pas trouvé d'entreprise euh, certains nous ont quitté euh, dans le courant du mois de novembre alors qu'ils avaient démarré avec nous début septembre alors, Donc, ça laisse un petit peu de temps mais si vous vous intéressez à l'alternance on ne peut évidemment que vous encourager à, à commencer à regarder à, trouver une entre... à chercher des entreprises euh, qui peuvent vous accueillir dès le dès le mois de dès le printemps dès le mois d'avril euh, nos sélections sont dans ces dans ces moments là à peu près mais de toute façon vous pouvez déjà faire des démarches auprès d'entreprises avec euh, potentiellement plusieurs diplômes euh, sous le coude et euh, ensuite une fois que vous êtes admis chez nous ben, euh, être plus précis dans vos choix Ensuite, quel est le niveau requis en langue pour l'admission en M1 Et formez-vous vos étudiants à la pratique de l'interprétation liaison en conditions réelles. Donc, au niveau du niveau en langue pour intégrer le master, en général, les étudiants ont un niveau C1. Pour la question, la pratique de l'interprétation de liaison, donc tout au cours du cursus, vous avez des cours d'interprétation de liaison, c'est-à-dire vous allez travailler dans des, dans des laboratoires de langue en condition avec les casques. Et effectivement, nos étudiants ont déjà participé à des, à des missions d'interprétation de liaison, notamment pour Médecins sans frontières et également pendant plusieurs années avec Quai du Polar. Euh, « L'Estrie peut-elle m'aider à trouver un logement sur Lyon ?» Donc, euh, l'Estrie, non, mais l'Université catholique, oui, puisque on dispose d'un service logement qui vous met en relation avec euh, des particuliers qui ont des offres de location, ou alors euh, le CLI euh, gère également deux résidences universitaires, donc la maison Saint-Bernard et la maison... Saint-Laurent. En fait. Saint-Laurent, c'est ça. Donc, euh, vous pouvez bénéficier de chambres universitaires dans ces deux résidences. Euh, il y a aussi, euh, pardon Sophie, il y a aussi, euh, on a des accords avec le CRUS, donc il y a aussi dans les résidences universitaires classiques des, des chambres qui sont réservées pour les étudiants de la de l'UCLI, donc de l'Estrie. Mais la question du logement à Lyon est un, une vraie question, hein, donc c'est une bonne question qui est posée parce que ce n'est pas très facile de se loger à Lyon, il y a beaucoup de demandes et pas tant d'offres que ça. Donc si vous envisagez de venir sur Lyon faire vos études, je vous invite à prendre contact dès maintenant avec notre service logement, dont vous trouvez les coordonnées sur notre site, et, euh, et à expliquer que vous êtes candidat dans telle telle école de la Cato, donc à l'Estrie je pense, là où nous sommes et euh, après réserver déjà des logements. Alors il faut un logement. Il faut savoir aussi que nous avons quelques chambres euh, dans une résidence que nous avons construite juste à côté de notre campus euh, avec Habitat et Humanis, et que ces chambres sont avec un loyer euh, modéré euh, en, en échange de services à d'autres résidents. C'est une, une espèce d'habitat partagé avec des résidents qui ont besoin d'être aidés pour telle ou telle raison, euh, parce que ça peut être des SDF qui, qui sortent d'hôpitaux et qui font un séjour dans ces résidences pour euh, se, se requinquer, euh, euh, parce que c'est impossible dans leur logement puisqu'ils n'en ont pas. Euh, voilà, donc euh, moyennant une aide à ces personnes qui peut être dans leur démarche administrative, qui peut être dans leur... Dans leurs compétences informatiques, qui peut être pour leur faire leurs courses, etc., Le, les loyers sont réduits. Donc là aussi, il y a un nombre de places limité. Donc, si ce genre d'opération peut vous intéresser, et nous avons chaque année des étudiants évidemment qui sont intéressés, eh bien il faut vous, vous manifester auprès de notre service logement assez vite. Ensuite, une question. Je suis étudiante en troisième année de LLCER et j'apprends le chinois depuis deux ans dans l'espoir de devenir interprète en quatre langues de travail. Cela sera-t-il possible après un SIL ou est-ce seulement un diplôme d'interprète dans les langues étudiées euh, Alors, le chinois euh, ne fait pas partie des langues de travail dans le parcours euh, traduction. Euh, ensuite, euh, le, le certificat, c'est un certificat d'interprète de liaison. Euh, L'interprétariat de conférence, c'est une formation, enfin c'est un an supplémentaire après un parcours en cinq ans comme à l'Estrie, puisque c'est une technique euh, d'apprentissage bien particulière. Donc, euh, je ne sais pas. Alors, je rencontre dans une demi-heure, je pense, ou dans un quart d'heure, une personne avec qui nous risquons de monter un, un diplôme d'interprétation de, de conférence dans les... voilà alors c est, c est, si vous êtes déjà en troisième année ça va peut-être être un peu short pour, pour vous accueillir mais on, on, on se prépare à faire des choses comme cela d'autant plus qu'il y a de belles échéances qui arrivent notamment les Jeux Olympiques en 2024 en France et pour lesquels on aimerait euh, de se préparer à, à former des interprètes de conférence, c'est-à-dire de l'interprétation simultanée. Alors pour ceux qui ne sont pas très familiers, l'interprète euh, de liaison, c'est quelqu'un qui, qui est habitué à, à traduire de façon euh, différée, et l'interprète de conférence, c'est quelqu'un qui est capable de traduire au fur et à mesure euh, de, de l'échange. Dans un, voilà, dans, devant un public important. Ensuite, Honorine demande combien d'heures de cours compte le Master Teal avec et sans alternance Alors, c'est le même nombre, avec et sans alternance. Euh, tout à l'heure, c'est apparu dans une diapo on a 840 heures de cours sur deux années. Euh, voilà, alors sur le Master en alternance, ça se répartit pendant les deux années, sur les périodes où vous êtes à l'école, donc les douze semaines par an où vous êtes à l'école. En, en statut étudiant, c'est regroupé sur le début de l'année, et euh, c'est un peu dense. C'est un peu dense, les étudiants se plaignent un peu d'ailleurs de la densité, donc l'année prochaine, on va, on va mieux agencer ça pour que ça soit moins, moins dense. Mais il euh, y a euh, entre 30 et, on va dire en, en moyenne, entre 30 et 36 heures de cours par semaine. C'est ça Voilà, donc c'est un petit peu dense. Mais en France, c'est comme ça. C'est les étudiants qui travaillent le plus de, tous les, de toutes les personnes, tous les Français, c'est les étudiants qui travaillent le plus. Ils ont 30 heures de cours et puis après, ils ont plein de travail perso. Cherchez l'erreur voilà. Euh, du coup, nous n'avons plus de questions pour l'instant donc comme dit précédemment euh, nous vous invitons à nous rejoindre toute l'après-midi sur le chat vous pouvez également nous contacter pour échanger de vive voix euh, eh bien, au 04 72 32 50 40 Donc, vous retrouvez toutes les coordonnées sur notre site et puis si jamais les portes ouvertes euh, ne peuvent pas se faire en présentiel la prochaine fois, il y a également possibilité de nous contacter pour pouvoir euh, prendre un rendez-vous et puis vous expliquer un peu plus nos formations et éventuellement vous faire visiter les locaux. Voilà, plus de questions. Merci de votre attention. Nous, on ne vous voit pas, donc c'est un petit côté un peu frustrant, mais c'est comme ça. Et voilà, on était très heureux de vous partager notre passion de l'estrie. Euh, cet après-midi et n'hésitez pas à nous solliciter de la manière que vous voulez pour vous en parler. Vous voyez qu'on en parle assez volontiers et avec pas mal de plaisir. Donc, euh, pas de soucis. À bientôt. Au revoir.